C'est un sujet qui passionne, anime, motive les foules. C'est une vraie énergie collective. C'est aussi aux innover, entreprendre, sortir des sentiers battus et investir sous des formats que nous n'avions pas encore envisagés. Une même vision, partagée par tous, de ce que doit être notre entreprise demain. Gemeinsam etwas bewirken. Un gemeinsames Ziel vor Augen haben. Vertrauen schaffen. All das erfordert innovatives und nachhaltiges agieren. Une avec une est une corporation Avant même que soit écrite notre raison d'être, Reliance œuvrait déjà en faveur de ses clients sociétaires, qui eux-mêmes œuvrent à l'intérêt général. Cette raison d'être confirme et accentue ce qui est déjà notre groupe. Non pas seulement un prestataire pour nos clients, mais bel et bien un partenaire durable, de confiance et de proximité. Nous jouons un rôle de facilitateur, un rôle d'accompagnateur des acteurs de la santé, mais aussi des acteurs des territoires. Et aujourd'hui, cette mission, elle vient entériner les valeurs de notre groupe et donne vraiment du sens à ce que nous voulons être. Es ist uns gelungen, traditionelle modelle zu verlassen. Un résultat daraus, dass sich die Bedürfnisse unserer Kunden und Mitglieder enorm verändert haben. Diese Bedürfnisse haben dazu geführt, eine Entwicklung in Gang zu setzen. Nous une équipe innovante avec une mission Nous toujours en sintonie avec la transformation du marché et du monde pour satisfaire les exigences de nos clients dans le meilleur possibile. possible. Donc, notre raison d'être est la conséquente évolution de ce que nous faisons depuis des années. A titre personnel, c'est une fierté de contribuer à ce sujet hautement stratégique et structurant pour le groupe que nous sommes. Essere protagonista del progetto è un punto di forza, permette di capire il processo e di viverlo pienamente e consapevolmente durante la sua realizzazione. Durante questo atelier, in en effetti, fait, abbiamo potuto vivere dei momenti collettivi abbastanza intensi, abbastanza interessanti, c'è un po' l'effervescenza da parte e d'altra, ma siamo anche conto che pouvait aussi costruire altre azioni, d'autres obiettivi, in linea con questa raison d'être. Queste non sono solo parole, possiamo davvero tutti agire le facciamo parce que nous sommes convaincus de travailler pour l'intérêt collectif et avons comme objectif le miglioramento continu, ognuno au propre niveau. Cette mission, c'est maintenant à nous tous de la partager, de la faire vivre en nous engageant. C'est ensemble que nous pouvons agir et innover au service de la société, des citoyens et des patients. Et vous Et vous Et vous Et vous, et vous? Et vous Et vous Et vous Et vous C'est Et tout Venez témoigner et partager l'essence de cette mission pour vous dans les actions que vous menez au quotidien avec ceux qui œuvrent au service de l'intérêt général.